Top. Bien, On va voir maintenant comment gérer les marques et les fournisseurs euh, en fonction des métiers des produits que vous avez à vendre, vous allez peut-être associer des fournisseurs et des marques à vos produits. Pour cela, j'ai cliqué sur catalogue, puis marques et fournisseurs. Ensuite, je vais ajouter une marque. Par exemple, Honda. J'écris un résumé. une description, un logo et j'enregistre. Pour ajouter un fournisseur, je clique sur l'onglet fournisseur. J'ajoute, je reprends, je mets le nom de mon fournisseur, le téléphone 05 05 06 06 06 06, téléphone mobile, l'adresse de votre fournisseur, le logo activez oui et j'enregistre